Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une petite journée typique de euh, l'assiette de bébé. Qu'est-ce que je donne à manger Donc, le réveil, c'est vers 8h30-9h. Et euh, dès qu'elle se réveille, elle réclame sans vibrants. Donc, euh, je lui prépare environ euh, 150 à 180 ml de lait. Mais voilà, elle finit jamais le matin, je ne sais pas pourquoi. Euh, bref, euh, j'utilise le Nutrilon AR2 anti-régurgitation puisque j'ai commencé avec le AR1, donc je me suis dit que je continue avec le 2 euh, jusqu'à ce qu'elle ait un an, inshallah. Donc c'est un lait que j'ai acheté pour mes filles euh, toutes les deux et, et il est top, rien à dire. Donc vers les coups de 10 heures, avec un bon jus d'orange, euh, je presse soit du jus d'orange, parfois du jus d'ananas, parfois euh, du jus de pomme. Euh, ça dépend de ce que j'ai euh, au frigo euh, donc environ 50 à 60 ml de jus avec euh, un petit cookie euh, spécial bébé des petits biscuits spécial bébé sans sucre ou bien euh, ça peut être un petit morceau de pain ou euh, peut-être aussi euh, euh, parfois des, des cracottes de riz ça marche très très bien, goût nature c'est nickel pour les enfants puis vers 11h30 midi euh, je lui donne son repas de midi, euh, environ 100 g de, de purée de légumes avec euh, un, un laitage. Donc, euh, pour la purée d'aujourd'hui, j'ai fait pommes de terre, courgette, tomate. Puis euh, après la cuisson, j'ai mélangé avec un petit peu de viande hachée. Et ensuite, j'ai mixé le tout. Après, voilà, si votre enfant euh, tolère bien les morceaux, euh, vous pouvez juste écraser à la fourchette, pas trop mixer. Ça dépend de votre bébé et s'il a des dents ou pas. Euh, donc, euh, après, quand c'est prêt, moi, je rajoute un petit filet d'huile d'olive. C'est toujours bon. Et voilà, ma petite princesse est servie. Ici, je lui ai proposé une petite, euh, un petit yaourt. De chez Nestlé, voilà, trop bon. Donc, après, elle file faire sa sieste et au réveil de la sieste, on va chercher Cyrine et au retour, je prépare le goûter. Donc, vers 16h environ, euh, ici, je prépare un goûter pour les deux, puisque Cyrine aussi, quand elle rentre, elle a très faim. Donc, euh, ça sera des fruits avec des petits biscuits pour Noor et que des fruits pour Cyrine. Ensuite, vers euh, les coups de 18h30, euh, environ 19h, ça dépend maintenant. Comme c'est l'heure d'été, on mange à 19h. Donc euh, je prépare euh, le dîner ici. Euh, j'ai préparé une ratatouille Donc, euh, pour tout le monde en fait, euh, pour nous, et ensuite j'ai mixé un petit peu pour Donc pour la ratatouille, je n'aime pas mélanger tous les légumes en même temps. Je trouve que euh, j'aime pas quand ça s'effrite, quand ça s'écrase trop. Donc euh, je, dans ma cocotte. J'ai commencé par cuire dans un filet d'huile d'olive euh, l'oignon et euh, les poivrons. et sur euh, la poêle donc j'ai fait cuire d'abord les courgettes, je les ai réservées et puis euh, un autre filet d'huile d'olive pour cuire les aubergines en fait, coupées en petits dés de cette manière donc euh, voilà en respectant le temps de cuisson de chaque légume parce que c'est différent Et une fois cuit, je mélange tous les légumes ensemble et je rajoute la tomate coupée en petits dés, donc on sait très bien que les tomates ne mettent pas beaucoup de temps à cuire. Et puis euh, je rajoute quelques, quelques herbes, du thym, gros marin, euh, de l'origan si vous en avez, et euh, voilà le toré joué, c'est très très bon. Et je sers ça avec des pâtes le soir, tout simplement. Euh, C'était un soir euh, où j'avais pas de viande au menu. Euh, puis pour euh, Nour, donc voilà, je prends les pâtes, euh, je, je mets ma ratatouille, je rajoute un tout petit peu d'eau et je mixe le tout. Euh, maintenant que c'est vrai que ces derniers temps, elle commence à euh, apprécier de plus en plus les morceaux, mais au moment où j'ai filmé la vidéo, euh, elle n'aimait pas beaucoup. Euh, donc voilà, j'étais obligée de tout mixer. Et comme on mange tous ensemble, parfois elle réclame quelques fruits avec nous à table. Je n'hésite pas non plus à lui donner de l'eau à boire tout au long de la journée. Puis vers 20h30, euh, c'est le dernier vibrant euh, avant dodo. Voilà, donc un biberon généralement de 180 ml. Euh, et puis euh, c'est dodo jusqu'au matin. Voilà, voilà, j'espère que ça vous a donné une idée. Euh, maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.